Change du manga, on va jouer à Minecraft et on va jouer à un nouveau mode Bed Wars Il est vraiment amusant Beaucoup plus que ce que je pensais Bienvenue pour cette fameuse soirée De Steiner Battle Minecraft Bed Wars Oh le double kill des bleus La teamfax Comme des bonhommes Comme des bonhommes non oh に長く<笑> 3年も暮らし c'est vous que c'est Ah non Ok regarde, je vais t'expliquer la situation Je vais mettre une TNT Je vais attendre qu'elle explose Je vais m'envoyer en l'air Je vais prendre une gapple Je vais faire un 3-6 Je vais te tuer Je vais casser ton lit Et on passera à autre chose C'est vraiment pas nice C'est pas possible C'est pas possible j'ai je, glissé je, je vais rien dire, je vais rien dire Comme ça par exemple Deux fois dans le même trou Une boule et on est parti Allez Imaginez je gagne sur cette boule Ah What the fuck? Don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now repeat back what I just said. Non, c'est déjà public. Je shouts prendre avant de. pour écrire un ordre global. Oh allez, merde, y'a un bleu. Chut, y'a un bleu qui, qui arrive, y'en a un qui est tombé. Attends il est ici, ça c'est <rires> c, c h a o i Ah oh mais ouais je t'avais une Vous voyez là Vous voyez là, Vous voyez là Regardez, c'est l'action du siècle là Sa gueule, je joue avec tout le temps! Incroyable! Je suis trop fort! Hein. Je suis trop fort, hein, vraiment! Hein. 24 heures plus tard Attends mais tu t'es fait éliminer hein Ouais, y'a Sifano, il voulait pas jouer. Ouais, ouais, on s'est fait éliminer tous les deux. Quoi C'est es quoi ça C'est abusé. The Kawaii Blood. C'est vrai, je peux parler, c'est pas moi, Nin. Nique-le Niclo, Allez, juste là, nique-le Merde, coup, non, non, non comment oh, que... ça marche J'ai voulu hit -and block, là, j'ai pas réussi. Vas-y, vas-y, <rire> vas-y, free Sérieux Attends, qu'est-ce que t'appelles le début Quelle vidéo ouais, bah, je... on, peut, on, peut, on peut aller chez les blancs, là. Vas-y, je te attends. En, fa en face j'te des roses. Ouais, j'arrive. En vrai, je vais arriver de ce pas. Je t'attends, je t'attends. Euh, t'es chez les roses, là Ouais, j'arrive. Ça. c'est qui va aller à Éren Umao. C'est... C'est une maison